Non. non Non Non Non Je voulais pas Tu regrettes Je voulais pas Tu voulais pas exister par toi-même Être unique Je suis désolée Désolée, je ne vous voulais pas. Laisse-moi tranquille. Le lundi, tu es quelle, Sarah Je suis moi. D'accord. Et mardi Je suis toujours moi, c'est juste que je sors pas. Je sors le lundi et le mercredi, c'est tout. Et le vendredi, c'est ravioli. Ok, tu sais que tu nous fais perdre un temps infini, Sarah. Mais faut me croire, faut me croire perché. Non, non, je dis la vérité. Mmh. D'accord. C'est nous qui sommes perchés. Mmh. Ah, J'ai pas dit ça. Bon, on reprend tout depuis le début. Mmh. T'es là pourquoi Ma sœur a été tuée et c'est moi la responsable. Comment s'appelle ta sœur Sarah. Sarah comme toi. Oui, comme moi, on est deux sœurs jumelles, on est totalement identiques. À part ce tatouage qu'elle a pas. Et pourquoi tu l'as tué Je voulais exister par moi-même, je voulais être différente. Et j'ai fait ce tatouage pour être moi. Et, Et elle n'a pas aimé. Et du coup, on s'est disputé. Et et c'est parti en vrai. Et comment tu l'as tué Je sais plus. Je sais. Ouais, tu sais pas, tu sais pas. Et en plus, il y a pas de Sarah Duval dans registre. Oui, je sais. C'est pas cohérent ce que tu dis, Sarah là. Je sais. On avait la même identité, mais on sortait jamais, jamais ensemble. C'était l'une ou l'autre. Sarah, il est où le corps il est où le corps, le corps il est où le corps Je sais pas. Je sais pas. Il est où le corps, Sarah Il est où, oh oh, corps. Sarah Ça Sarah, Sarah Sarah À qui tu parles hein À Sarah, mais elle veut pas me dire où elle est. T'as vu Non. T'as fumé Non, je dis la vérité. Est-ce que t'es suivi par un docteur Je vois pas le rapport. Est-ce que t'es suivi par un docteur, Sarah Il faut oui. me croire, tu, suis... tu suis le traitement, là, c'est pas possible. Il faut me croire. Allô Ouais, ouais. Là, on est dispo. Ok, on arrive. Merci. Alors Un homicide Verdict Pour la pile Je crois qu'on va aller prendre un café. T'as raison. Mais ma sœur Vous allez faire quoi pour ma sœur Mais t'inquiète pas, on va s'en occuper de ta sœur. Je vais même rajouter, on va s'occuper de tout le monde. Sarah, tu vas rester là bien sagement. Il y a quelqu'un qui va venir s'occuper de toi, on va appeler un collègue. D'accord Il va venir te chercher, il va te prendre en charge. Ok mm -hmm. Ça va aller? Ouais. Pas de panique? Tu peux venir s'il te plaît pour. la Salut Dédé! Salut! Salut! Alors, Salut. Comment ça va? Ça va, et vous Bah oui, impeccable. Ouais, la pouleau? Ça a grandit. grandit. Voilà. qu'est-ce que tu as pour nous? Mm. Eh ben, on me l'a apporté il y a. Il deux petites heures là, donc j'ai pas encore eu le temps de faire l'autopsie mais aux premières observations je dirais que c'est une chute qui, l a... qui a provoqué la mort. Parce mmh. qu'elle avait de nombreuses contusions derrière le crâne. Je vous montre. C'est ça non oh, Putain. Là, je crois qu'on est mal, ouais. Vous connaissez la victime euh... Ouais, indirectement, mais on a sa soeur jumelle dans le bureau. Mmh. Écoute en vrai tu peux pas, je peux voir son bras gauche. Euh, oui, tu sais. Bah, on est dans la merde. Ok. Vous voulez la couvrir. On va... Je crois qu'on va retourner au bureau parce qu'on a du temps sur la planche. Ouais, ah, ok, ouais, c'est peut... bien. Ouais. D'accord. Euh... Je fais l'autopsie au plus vite et dès que j'en sais plus, je vous contacte. Ok, Là, merci à ça. toi, Ludé. De... Pas de soucis. Allez, bon courage. Merci. Pas de soucis.